C'est moi Rachel, Rachel la Maghrébine agrégée de philosophie engagée par l'économe. 9h34, 9h34, c'est le Conseil de Discipline, c'est le Conseil de Discipline. Ils sont tous assis devant des tables et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent en suçant leur stylo ou en griffonnant sur des papiers. Ils parlent des vacances, euh, de la SNCF, euh, de la hausse du prix de, de l'essence, de la hausse du prix de la taxe de, la de et ils parlent, ils parlent. Et puis, d'un seul coup c'est le silence, Jean-Louis en rentre dans le Conseil de Discipline. Ah oui, j'avais oublié de dire un point extrêmement important avant que Jean-Louis rentre dans le Conseil de Discipline. Nous avons eu lecture de la note du rectorat que nous a donnée le Conseil d'établissement qui n'assiste pas au Conseil de Discipline parce qu'il croit en la liberté de l'équipe pédagogique et cette note du rectorat stipule que la laïcité le respect, la laïcité le respect, la laïcité et respect, le respect la laïcité, le respect, la laïcité et le respect, le respect la laïcité, le respect la laïcité, le respect la laïcité, la laïcité, le respect, la laïcité, le respect, la laïcité, le respect, la laïcité. Et Jean-Louis s'assoit et dit Votre laïcité, c'est de la merde. Je vous le dis franchement, de la merde. Jean-Charlotte 23 n'arrête pas de me harceler dans la cour d'école sous les yeux du surveillant. Elle m'a même demandé de, de l'argent. Je ne la supporte pas, c'est Jean-Louis. C'est Jean-Charlotte 24. Je ne l'aime pas. Je suis hétérosexuel. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne la supporte pas. Je ne comprends rien de ce qu'elle me dit. Elle me harcèle. Elle me harcèle. Elle me harcèle. Et le surveillant rigole. Ça vous fait rire que le surveillant rigole Ça vous fait rire que je sois harcelé par une femme Ça vous fait rire Ça vous fait rire Et une voix célèbre, timidement, oui, et peut-être que cette gifle devrait être placée dans son contexte. Non Non non, dit le parent d'élève. non, l'autorité, c'est l'autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, autorité. Et alors, à ce moment-là, le délégué syndical te répète, ce n'est pas qu'une question de personnel, si, en fait je me trompe, ce n'est qu'une question de personnel. On n jamais, on ne remplacera les vidéos caméras de vidéosurveillance par un être humain. La surveillance, c'est la surveillance, vive les surveillants, sans surveillance, il n'y a pas de surveillance, il faut des surveillants. Alors le silence se fait, le mois sur dans les délibérations. La professeure d'art plastique sous-entend que si on lui vote quelques crédits pour engager un cinéaste expérimental qui pourra intervenir dans son cours d'art plastique fondé sur le respect, sur le respect du professeur, le respect de l'art, le respect de la beauté, la beauté, la beauté, la beauté, elle pourra voter l'exclusion de Jean-Louis. Un rapide vote. Jean-Louis est exclu pour trois jours. Et alors Et alors C'est extraordinaire. On ne peut pas inscrire les votes. Ils ont perdu la feuille d'émergement. La feuille d'émergement. Mais ouais, la feuille d'émergement. Ah, il cherche à La feuille d'émergement pour noter les abstentions. Il n'y a pas eu d'abstention. La feuille d'émergement pour le vote. La feuille d'émergement. Sans feuille d'émergement. La feuille d'émergement. Il la cherche. Il la cherche. La feuille d'émergement. la feuille d'émergement. La feuille d'émergement. La feuille d'émergement.